d <laughs> tous les amis c'est gabriel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc où j'ai déjà fait l'ouverture donc j'ai reçu mes deux boîtes de la dimension du chaos pardon excusez moi deux secondes <coughs> donc je reprends excusez moi je suis un peu malade donc aujourd'hui j'ai reçu ma commande ultra jeu donc j'ai reçu ma petite mallette bien sûr hein, qui sera je pense qu'il sera pas mal pour mettre mes decks après euh... zut je n'ai plus de eh ben, on va... Eh ben on va mettre tout ça dans, dans la mallette une fois que ça sera fini donc comme je vous l'ai montré j'ai reçu ma voilà j'ai reçu mes deux boîtes donc la dimension du chaos donc pour vous informer donc euh, c'est alors déjà de une premièrement sachez que plusieurs cartes m'ont été réservées déjà deuxièmement Deuxièmement, donc, euh, sachez quand même que euh, je, je, je vais être honnête avec vous Voilà. J'ai fait l'ouverture parce que j'ai vu que j'avais pas un très très gros tirage sur, sur la première boîte Donc j'ai décidé de ne pas tourner donc, mon tirage mais de vous faire plutôt un récapitulatif Donc ça sera comme ça <rire> Donc on va dire, j'ai commencé par l'extra deck tout ce qui est perdu là, après il y a monstre, magie, piège Bon ben voilà, comme d'habitude Donc, déjà Alors si je me trompe pas, voilà On va faire tout ce qui est déjà extra deck Alors, je m'en excuse, je suis malade euh, Didi, César, Rania Rock, Roi Des bagues de l'oubli Donc, n'hésitez pas à mettre Ce que vous aimeriez Et voilà Alors Enfin, ce que vous aimeriez et contre quoi Un exemple de ce que vous pouvez changer. Alors, en sachant que je recherche de tout. Euh, même de la fusion peluchimal que je cherche aussi euh, dans, dans cette ouverture. Dans cette dans ce booster, parce que je pas eu. Euh, je recherche de tout, sauf sauf du mode assaut. Après, Dragon Berceau Gris, que j'ai topé en une fois. Après, Jet Robot Bureau. Jet Robot Bureau donc, j'en ai déjà 3 de réservé pour quelqu'un. Et après, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous montre. J'en ai encore 6 sous la main. Après, j'ai 1, Luminatrice, Dragon Rouge, Arc Démon. Donc, en Ghost. Voilà, pour ceux qui sont... Euh, voilà. Et après, en, en rare, j'ai 2, Dididi, Kali Yuga, euh, le roi de la double aurore. Voilà comme ça je vous montre ma sincérité Donc on va commencer par hop, par ranger ça là Ça ça va être bien Alors après on va passer au monstre pendule Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont vous intéresser Alors je vais essayer de tout prendre mais c'est pas facile Et bien sûr j'ai fait... Euh pardon excusez moi j'ai trié quand même tout ce qui était euh, rareté et commune voilà tout ce qui était euh, rareté et commune donc on va commencer par un petit Dididi, didi -Di abyss ragnarok roi de roi de l'oubli en pendule Ch donc une fois euh, chat euh, Mage spectre nekotama euh, nekotama matin pardon en une fois splash mammouth pot, euh, pot artiste alors vector perdu le, le drago seigneur donc c'est là je sais pas si je vais la garder ou pas pour le moment je la mets de côté après on a eu trois euh, euh, licornes majesté spectre kirin voilà trois licornes majesté kirin après cavalier samouraï du reptilier Donc je crois que celle-là on me l'avait réservé aussi Raton laveur spectre euh, burn euh, Burn beaucoup Voilà En une fois Après donc corbeau Spectre, yata Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 En 9 fois voilà tout simplement en 9 fois alors robot bureau 06 donc 1 2 3 donc il y en a 3 qui sont déjà réservés et 1 2 3 Et il en reste 3 voilà robot bureau 006 ah ça va vite hein, ça... après dididis savant galilée donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc j'en ai 9 fois, je vous montre pas, mais voilà, j'en ai 9 fois. Donc pour ceux que ça intéresse, en commune. Euh, cavalier, chevalier, Cavalière, chevalier ardent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 fois aussi. Ça va vite aller hein, euh, les cartes après. Euh, miroir, conducteur, mage, artiste. Donc euh, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6, 7, 8 Donc bien sûr Celle-là En 8 fois Voilà euh, 10, 10, 10 avant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc celle-là En 8 fois Pour ceux qui veulent se faire le deck Didi, C'est pas mal Alors Peluche-feu, mage artiste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc celle-là on va dire en 7 fois Parce que celle-là je veux la garder en collector Parce que je la trouve trop mignonne Voilà Et après donc vétéran, chevalier ardent Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc celle-là en 8 fois Voilà Et après renard mage Kiobi Ah, j'en ai j'en ai mis donc il y en a, euh, pardon vétéran chevalier ardent il y en a 9 et donc 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 1 8 fois voilà donc on en a fini avec les cartes spécial extra deck donc euh, je, alors je, oui vous allez me dire ouais mais tu mets des cartes pendules dans l'extra deck quoi non oh je, donc je le répète je le répète, quand je dis euh, extra deck, c'est parce que c'est leur effet quand ils sont détruits, ils retournent directement dans l'extra deck au lieu d'être dans le deck. Voilà. Donc après, on a une, on a une recharge chevalier ardent en une fois. Alors, Est-ce que le paquet Ouais, il va passer. Donc une recharge chevalier ardent. Voilà. Après 2, 1, 2, 3, Trois rituels super soldats. En rare 1 2 3 4 5 alors force magie du raid magie en ram... force du raid magie en ram... plus donc en 5 fois donc vous allez me dire mais garde les tu vas en avoir besoin pour ton deck ma red raptor et eh bien figurez vous je les, les ai déjà commandés et déjà reçus, à part voilà je voulais vous la... je voulais vous laisser des petites cartes euh, comme ça pour pour le comme ça alors cyclone magie spectre Donc celle-là je vous la mets Parce que c'est voilà Porte du chaos C'est la seule que j'ai gardée là les cartes magiques je crois Charge intrépide à tête brisée Donc en deux fois Donc, Toujours hein, Quand il y a un petit nombre En deux fois Tempête magie spectre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc en deux fois donc, que, que, comme vous voyez, il y, y a du tirage Il hein, y a du tirage euh, Massure à tort plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En 8 fois, voilà Ah, quand ça ne veut pas tenir, ça ne veut pas tenir hein. Eh ben putain Alors, après Contrat des ténèbres avec la porte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah, 8 fois celle là donc ça c'est pour ceux qui veulent se faire le deck didi contrat des ténèbres avec le roi des marées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <coughs> pardon 9 fois épée laser cosmo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aussi 9 fois si je me trompe pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non, 8 fois Épée laser, Cosmo, 8 fois Après, euh, impact berceau gris 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fois, impact berceau gris Voilà Après, renaissance du mélange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc on va dire 6 parce que j'aime bien cette carte aussi Donc renaissance du mélange, 6 fois après euh, l'âme physique 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc euh, l'âme psychique 6 fois Voilà On a fini avec les cartes magiques C'est bien Après on a les cartes pièges. Donc les cartes pièges, Donc on a un espace pendule 1, 2 Donc je vais vous dire Je vais en garder une parce que j'adore aussi cette carte Donc espace pendule euh... On va la mettre là après, Tornade, magie spectre. en une fois. Donc ça, ça part, il n'y a pas de problème. Évasion douloureuse. Donc toujours, hein, quand il y en a peu, deux fois. Après, Dididi, ressources humaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Didi, changement de contrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Unité des, des pr de premier secours. 1, 2. 2 fois. Alors, après on... <coughs> contrat... Des ténèbres avec des erreurs ah ben, qu'est ce que c'est deux fois attendez il y a, ya un truc que je comprends pas euh, non c'est moi qui dis n'importe quoi j'ai mélangé en fait j'ai mélangé un truc donc du coup il y en a beaucoup plus ah oui c'est pour ça que ça tombe, c'est parce qu'il y a ça, il y a les cales. C'est ça, c'est pour ça que ça tombe parce qu'il y a les cales. Contrat des ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon. 8 fois. Division berceau gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Division berceau gris, 7 fois. Mission de capture keju Alors, mission de capture keju donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 fois. Et à présent. On a, donc, euh, contrat des ténèbres avec la sorcière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Voilà. Tornade, Mage et Spectre un, euh, enfin, Ouragan spectre excusez-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 fois Alors, la Grande Corde du Paradis, j'en gardais une parce que j'adore ce nom-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 fois Renaissance du Super Soldat Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Renaissance du super soldat, 7 fois Blanchiment de contrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 fois Après, Marche foureur Donc 1, 2, 3 qui sont réservés déjà Et après, 1, 2, 3, 4 Voilà, il en reste 4 pour vous Si ça vous intéresse, des communes Il n'y a pas vraiment grand chose donc et après on va attaquer par le dernier euh, par le dernier donc on va essayer de faire ça rapidement hein, pour que la vidéo dure pas trop longtemps non plus parce qu'après je vous rappelle quand même que j'ai euh, encore une boîte à ouvrir mais ça c'est le deck euh, légendaire de Yugi et j'ai à vous montrer aussi le binder spécial échange que je dois vous passer faire passer donc après on a donc euh, euh, gamme ciel Tortue marine Keju Donc voilà en deux fois Donc même, même chose hein. C'est quand euh, j'ai un petit nombre Je vous montre Et par contre quand j'ai un beaucoup de nombre Je vous montre pas Donc Revolver Drago En deux fois Voilà euh, Donc elle Noire Voilà Alors les J'ai déjà trois sphères kouibo on va dire j'en ai eu 4 en tout donc j'ai eu trois sphères Kuribo je crois j'en ai 1 de réservé il me semble et après j'en ai trois qui pourraient partir voilà après on a euh, Radiant 4 multidimensionnel. en deux fois donc j'ai bien sûr trié toutes les raretés alors vous allez me dire oui tu mets des euh, tu mets des tu mets des euh, tu mets toutes les rares mais tu as oublié de mettre les autres alors euh, par contre par, je vous donne un exemple là j'ai dit j'ai trié tous les didi -Di. bon et ben là je trouve je tombe sur des rares didi donc euh, c'est normal c'est parce que c'est des rares et euh, voilà je voulais pas faire euh, les choses euh, incorrectement donc didi berfomet donc 1 2 3 4 5 6 7 donc je vous montre hein. c'est la même mais en 7 fois donc voilà, c'est la seule fois que je vous montrerai euh, comme ça Parce que après c'est un peu emmerdant euh, Couple de poissons géants Donc 1, 2, 3, 4 1, 4 fois, vous êtes d'accord C'est chaud net, ok, d'accord Après, seconde âme, Anne Potartiste 3 fois Ah, chaud net, hein trois 3 fois C'est la même Après euh, slime berceau gris quatre fois voilà donc ça c'est pour les berceaux gris chevalier du crépuscule en une fois euh, magicien rouge expérimenté en trois fois voilà après c'est ça va aller plus vite hein. ça va aller plus vite euh, chevalier du commencement en une fois voilà, maintenant, à partir de maintenant, ça va aller plus vite. Parce que c'est plus.. On a... on a fini les raretés, donc on va attaquer les communes. Alors, Red Raptor, vautour sauvage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9. Sachez que je les ai déjà. Je les ai déjà. Hein. Donc après, Red Raptor, crâne d'aigle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Donc, on va en. Je... J'en mets 3 de côté pour moi. Voilà. Donc il en reste 5. Pour vous. Voilà. Les 3 de côté que je mets, c'est en attendant de recevoir les miens. Alligator, berceau gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois alligator, berceau gris. Aigle, berceau gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Voilà. Cobra, berceau gris. 1, 2, 3... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc, 8 fois. Dididi, nécro slime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 fois. Il y a du choix, hein Dididi, tourbillon slime. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Voilà. Alors, elle peluche mal. Alors, elle peluche mal, donc j'en ai déjà une, deux, trois qui ont été réservées. Après. Une, deux, trois, quatre, sec. 5 fois il en reste des ailes peluchimales. Voleur samouraï, sous lourd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 Donc, 10 fois Après, euh, corde, âme, samouraï, supra lourd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, voilà Celle-là, c'est 7 Après, euh, céram, samouraï, supra lourd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc, céram, 8 Euh, tambour samouraï pas lourd Ah c'est un monstre satoniseur, Tiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 fois Voilà On a bientôt fini 1, 2, 3 Oui Donc transporteur samouraï sur lourd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 fois Voilà Alors la seule carte Docteur Franken-Pierre alors je vois pas, je l'ai en une fois. C'est une carte euh, peut-être euh, commune, mais voilà. Méchante sorcière cosmol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 fois. Peut-être que ça va avec le deck cosmo, je sais pas. Peau de résurrection, je l'ai eu qu'en une fois. Voilà. âme de super soldat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, les amis, on en est à 9 fois. Donc voilà, voilà le petit récapitulatif d'aujourd'hui. <coughs> donc voilà, tout ça, c'est là-dedans. Voilà, tout ça, c'est là-dedans, donc c'était super. Donc voilà, donc alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à tout de suite pour de prochaines vidéos. D'accord. Euh, donc, euh, si vous avez eu des cartes qui vous intéressaient, mettez-moi ce que vous aimeriez. Enfin, mettez-moi ce que vous aimeriez avoir et un exemple de ce que vous pouvez échanger. Donc, je répète tout ça du mode assaut. Voilà. Et ciao tout le monde.